Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez le direct dans tous les groupes. Hier, on vous a parlé de la mort du jeune Amadou, qui est décédé à Solonkouni. Voilà. Et. Nous avons essayé de vous dire un peu les raisons voilà je suis rentré en contact avec les bonnes personnes comme on vous l'avait dit le jeune a été tabassé il a été tabassé vraiment ce qu'on veut faire croire aux gens de cancan qu'il a été agressé par des bandits mm -mm. C'est ça le problème. La mort de Petit Kouyate. Je le sais pouvoir miété mama est un un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un là donc, le jeune n'est pas mort comme ils sont en train de faire croire aux gens, comme la mort du petit euh, Kouyate, d'après eux qu'il est en train de nettoyer son fusil. Le jeune encore non, c'est les bandits. Quoi, Cancan Poro Poro CNRD. Poro Ah, il faut banditer même Cancan Mais moi, Poro Vous n'avez même pas honte. Maintenant, c'est prendre 20 millions. Pour dire aux parents du jeune, le, le gars a reçu beaucoup de coups. Il n'y avait pas de règlement de compte. fou, vous avez tué le jeune Amadou, dit Raoul. Repose en paix, soldat. Ah, je vous avais dit ici. Comme on m'a débat la il va finir les gens de l'armée. Je vous avais dit ici. Mais comme dolo il y a d'autres qui pensaient que nous, on était là juste pour parler. Vous avez vu maintenant, le jeune a reçu tellement de coups et que les proches même du jeune demandent aller faire l'autopsie. Je vous ai parlé le cas de Diané ici. Ils n'ont jamais donné le corps de ces gens parce que oui, ils ont été tirés au palais Mohamed V. C'est eux-mêmes, ils ont déplacé des éléments de force spéciale pour aller enterrer ces morts-là. Petit Diané, Souma, toutes ces personnes, il n'y a pas eu d'autopsie. Il n'y a jamais eu de d'autopsie pour ces gens-là. Et la Guinée, on vit dans ça aujourd'hui. Dans la peur, dans la terreur. Je vous ai dit, moi je ne me prononce pas sur le cas de Saliba, ça ne me regarde pas. C'était tous des officiers ici. Il est en bonne santé, c'est son problème. Il n'est pas en bonne santé, c'est son problème. Parce qu'ils étaient tous là, ils ont fait allégeance au bandits de Mamadi Doumbouya. J'ai vu, par hasard, quelque part, quelqu'un qui dit que Damora a dit Moi, je n'ai rien dit sur Sadiba. J'ai dit, ça ne nous regarde pas. J'ai dit, sur ma page ici, ce n'est pas mon problème. J'ai dit, tout ce qu'ils sont en train de subir, c'est parce qu'ils ont fait allégeance. Voilà. Moi, je n'ai jamais dit ici que Sadiba est arrêté. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit. J'ai entendu les rumeurs et j'ai dit « ça ne me regarde pas ». Ça, c'est entre eux. Il a été nommé chef d'état-major par Mamadou Doumbouya. Ce n'est pas mon problème, c'est ce que j'ai dit ici. Donc, je répète pour ceux qui vont déformer les propos des gens. Voilà. Je n'ai jamais dit qu'il a été arrêté. Tout ce que j'ai dit aux gens, on a entendu ces rumeurs, ça ne me regarde pas. Parce que ce sont eux qui ont donné la force à ce bandit de Mamadou Doumbouya, à ce narco de Mamadou Doumbouya. J'ai dit, si, si ces officiers-là avaient pris leur responsabilité pour dire non à ce bandit-là, ce, ce sont eux qui ont occasionné donner cette facilité d'adhésion de l'armée à accompagner ce bandit. Mais s'ils avaient pris leur responsabilité pour dire que non, vous n'êtes pas plus intellectuel, plus bien plus ancien que nous autres, mais ils ont accompagné le bandit de Mamadou Doumbouya. Le résultat est là aujourd'hui. Le résultat est là. Donc, euh, le jeune, je vais vous montrer sa photo pour, parce que d'autres ne voient pas les écrits, d'autres ne regardent que les directs. Voici un jeune. Un, un jeune qui est parti comme ça. Il a, il, a, il a été torturé. Il a été torturé par ces bandits du CNRD. C'est des gens aujourd'hui qui sont paniqués. Moi, je vous avais dit le cas de Ali, je vous avais dit, c'est du tape à l'œil. Ils sont allés traumatiser les militaires là-bas. Parce que je vous ai dit, le président Fakonde, le fait qu'il a échangé avec ses militants. Donc, ils se sont dit que le président Fakonde aussi est rentré dans, voilà, tu vois, dans le secte des militaires. Donc, ils ont envoyé beaucoup d'anciens, ceux qui étaient à Conakry, quand il y a eu le coup d'état. Les Rouges ils les ont tous envoyés à l'intérieur du pays. Donc, maman dit, moi je vous avais dit, Alia... Eux, ils savent où se trouve Alia. Moi, je sais où se trouve Alia. Je vous ai dit. Auparavant, ils avaient envoyé Alia à Sononconi. J'avais donné l'info ici. Alia était là-bas avec des hommes. C'est pourquoi ils l'ont déplacé. Le nouveau coin, je ne vais pas le dire en public. Donc, ça n'avait rien à voir avec ça. Le fait que le président Fakone, Vous avez vu dans la ville de Kanka comment ils ont maté les militants, les proches. Les militants du RPG. Et c'est pareil pour les militaires. C'est cette opération qui est en route Guinée. Parce qu'ils se sont dit que le président Fakonde, il a parlé aux militaires. C'est ça la vérité, je vous avais dit. Et maintenant, ils sont en train de torturer les gens jusqu'à mort. C'est pourquoi le jeune est mort. Maintenant, c'est pour vous mentir que c'est des bandits. Les bandits, à Cancan, vous avez une fois entendu ça. Vous entendez partout, rarement. Vous allez entendre, vous allez entendre qu'à Cancan, qu'au bandit le bras, fois. non. Ben Kali, Aldi Okumame, mais qu'au Cancan, bandit surtout même un militaire. Un militaire, apprenez à respecter les gens, CNRD. Apprenez à respecter. Si vous avez tué les gens, d'ailleurs, même le 5 septembre, vous avez tué, vous n'avez même pas osé. Dire aux Guinéens, il y a eu combien de morts? Autant bandits, mais qui farays. Mais qui fou et drogue Le pays aujourd'hui, la guinée que béni. Même ceux qui ont eu confiance à vous, au début du coup d'État. Mais j'avais dit aux gens, j'ai dit, restez tranquille, Oumu Mamadi Kolo. Kawa Kolo, bandi Nagana, bandi Mamadi tout ce que vous êtes en train de dire, vous allez rester en tout cas calme. Mais aujourd'hui la vérité est en train de triompher. Aujourd'hui la vérité est en train de triompher. Vous avez compris que ces gens-là ce sont des traîtres, les idiamines. Aliaka Kamanika Delou Makosa. ayez des gens qui sont à la fin de la vie. Je vous ai dit que vous n'avez pas de mal. Je mais vous n'avez pas compris Parce présent, nice <andarvain> même, à Parce qu'ils savent que le président a est douma Si ton, as un Mais il y a un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un les premiers perdants, je vous ai dit, ce sont les Malikis d'abord, dans l'affaire de Mamadou Doumbouya. D'abord, à Kenny Mankalela, à la Kodjouke là Fana. Parce qu'il y a Douma Fana. Il est en train de tuer les gens un à un. Regardez, un jeune de rien, un jeune de rien, un jeune de rien, un jeune de rien est parti comme ça par la faute des bandits Mamadou Doumbouya et son clan. Qui sont en train de traumatiser les gens vers connus là-bas. Parce que c'est ça, ils ont peur. Depuis que le président Fakonde a échangé avec ses militants, ils se sont dit que oui, il a échangé avec beaucoup de personnes à l'intérieur du pays. Voici la peur qui est là. Mamadou Doumbouya et son clan, ils vivent dans la peur aujourd'hui. C'est connu de tous. Moufasori, sa vidéo je vous ai dit. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des statistiques. Pour dire combien de fois le Guinéen en a marre, combien de Guinéens en ont marre de Mamadou Doumbouya, le bandit. La vidéo de mon fasserie. regardez aujourd'hui, regardez les commentaires, regardez comment cette vidéo, tout le monde en parle. Ça veut dire que les gens sont fatigués, les Guinéens, personne ne veut aujourd'hui de Mamadou Doumbouya. 95% des Guinéens aujourd'hui veulent le départ, veulent que ce bandit. Nous sommes tous impatients. Pour que ce bandit de Mamadi Doumbouya tombe. Parce qu'il n'a rien apporté. Les discours du 5 septembre. Oh je vais venir faire l'amour au, au, au Guinéen. Oh je vais... Eh, personne ne sera exclu. Voilà, nous allons... Nous n'allons plus répéter les erreurs du passé. Nanani nanana. Compétences. Nanani nanana. Bon. Quel changement vous avez vu? Ils ont créé combien d'emplois? Zéro. Le sac de riz ça diminue? Zéro. Zéro. Et barre c'est CEC, ils sont flanqués sur les chantiers des autres. Docteur Kassori, Nara Gouvernement, ce que les autres ont cherché, les bandits, les narcos sont venus se flanquer sur ça. Ils ne font qu'endetter. À part faire des rénovations, tout ce qu'ils ont fait, leur bilan, c'est rénovation des ministères. Et pourtant, tous ces ministères étaient déjà rénovés déjà. De l'Assemblée ainsi partout, les bandits, comment sortir Parce que, non, mais je vais rénover, c'est qu'il y a l'argent. Et c'est pourquoi ils sont contre Abakar Souma, qui, a, qui est au Sénégal aujourd'hui. Parce qu'à ton nom, il, fallait, bien, il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars. 1 milliard et demi de dollars convertissés en francs guinéens. Le président Fakonde avait fermé la porte. Partout, il y avait les audits. L'ancien euh, ministre de M. Laurent Gbabo, qui était en Guinée pour les audits. Vous le saviez tous. Monsieur Don Melo, il était en Guinée pour auditer tous les départements. À ce moment, l'argent ne sortait pas, le président Fakonde. Bruit que eux, ils sont en train de faire là. Le temps du président Fakonde, il n'y avait même pas de bruit. Tout était fermé. Même si une facture de 100 millions devait sortir, il faut que le président Fakonde voie clair dedans. Mais bruit qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils ont trouvé au trésor public, ils ont déjà tout vidé. Pas de recrutement, malgré qu'on réduit... Plus de 14 500 personnes à la fonction publique. Imaginez-vous cet argent. Les grands chantiers qui étaient en cours. Tout est aux arrêts. Imaginez tout ça. Il n'y a rien qui rentre. Les caisses sont vides. Donc ça veut dire combien de fois nous sommes face à des tonneaux vides. Bandits, drogmatis. La seule chose qui s'est fait. Co cocaïne a transité par la Guinée. Parce que c'est ça leur métier. Hein? Voilà, merci. Qu'il n'y a pas de chasse aux sorciers. Désolé. Voilà, attendez, je vais vous montrer la bouteille. Hein, parce que les Djakités, les diallo, les sangaré, les sidibé, avant qu'ils vendent qu'ils que ont vu Damar en train de boire, c'est Tamaré, hein, c'est bouteille de Tamaré. Vous avez bien vu, c'est bouteille de Tamaré. Parce que vous les sidibé, diallo, Sangare, Djakite là, d'ici si vous allez venir m'attaquer. Oh, on a vu Damar en train de boire, c'est Tamaré, go. Uh -huh, c'est bouteille de Tamaré. Voilà. Donc, un bandit comme Mamadou Dumbuya, Va venir faire le coup d'état, on applaudit sans chercher à comprendre, sans chercher à comprendre du tout. Bon, résultat, ma la Guinée armée, la Guinée armée, Albora résultat, ne fait un Pourtant, je vous avais prévenu, tous les officiers là, vous voyez maintenant, vous êtes dans la peur totale, vous êtes dans la peur totale aujourd'hui. Personne ne peut se mouvoir aujourd'hui, des militaires ne peuvent même pas se rendre, ne peuvent pas se rendre aujourd'hui. Hein? Des, des militaires ne peuvent même pas se, se rendre visite aujourd'hui avant les week-ends trois quatre militaires pouvaient se retrouver autour d'une tasse de thé parler de l'avenir même du pays on ne peut pas le faire aujourd'hui on vous informe même à, à Kuntia dans un café parce qu'il y a des, un petit clan de pro CNRD, ils étaient assis avec des Guinéens qui sont mécontents de la gestion du pays par ces bandits, on appelle des gendarmes pour vous dire que c'est du n'importe quoi. Dans un bac, dans un café barré. Parce que les gens sont mécontents aujourd'hui. Ah, la situation. Tout devient difficile dans le pays. Rien. Pour dire que ce coup d'état n'était même pas nécessaire. Ce n'était pas la peine de déranger le président Fakonde. S'il n'avait pas de vision. Où est El d'Aller aujourd'hui Où est Sidi Touré Où est Fonique Mange? Mon frère, ces gens-là ont fait quoi de mieux que le président Fakonde? Il faut qu'on se dise la vérité. Le bâtisseur tous les chantiers en cours, qui est sorti Montrez-moi un contrat ou un projet du CNR de propre à eux. Ils ont trouvé le financement. Le grand projet Simandou était en cours grâce au président Fakonde. Nous sommes passés de 100 et quelques millions de dollars à plus de 15 milliards de dollars. Les bandits sont venus. Ils ont pris les Alain Foucault pour venir faire du tap à l'œil. Mais ça change quoi 500 millions seulement, ils ne trouvent pas. Parce qu'aucun pays sérieux ne va donner de l'argent à ces bandits, à ces narcos. Parce que ce sont des voyous. Quel est le pays sérieux qui va prendre 500 millions de dollars pour relancer Simandou Avec ces voyous-là, des bandits, il n'y a même pas de climat de confiance. Qui va prendre son argent 11 700 Guinéens aujourd'hui, assis par la faute de qui Par ce bandit de Mamadou Doumbouya et son clan des bonnariens. À cause de vous, le projet Simandou est aux arrêts. Pourtant, je vous avais dit dès le départ que oui, les Français, les multinationales, ils vont tout faire aujourd'hui pour mettre leurs pieds dedans. Ah ouais, ils ont arrêté Simando. 500 millions de dollars pour relancer. Qui va donner l'argent là Les Chinois ne vont pas donner parce qu'eux-mêmes, ils savent leur service de renseignement, tout le monde, toutes les grandes puissances du monde qu'aujourd'hui là, Mamadi est cuit. Il suffit de faire comme ça, paf Il suffit de faire comme ça, paf Et c'est parti Maintenant, je vais répondre à un panafricain parce que c'est des gens qui parlent, qui ne connaissent rien de la Guinée. Ils voient seulement, ils pensent que Mamadi est panafricain. Toute personne qui a été légionnaire, il ne faut même plus le classer dans le clan de panafricanisme. Mamadi Doumbouya a été légionnaire. Vous avez traité ici le président Fakonde de tout. Vous pensez que c'est le troisième mandat quelqu'un qui fait quelqu'un d'anti-panafricain ou bien quoi Paul Kagame, vous le traitez de panafricaniste parce que quoi Parce qu'il fait tout pour son pays. Il adore le Rwanda, il fait tout pour son pays. Les grandes puissances, c'est pareil. Regardez l'autre en Israël, Benjamin Netanyahu. Il fait combien de mandats, il quitte, il revient encore, parce qu'il adore l'Israël. Quels que soient ces trucs qu'il fait contre la Palestine et autres, mais quand vous demandez la majorité des, des Israéliens, ils diront que non, Benjamin Netanyahu aime l'Israël, il défend les intérêts de, de, de, de l'Israël. Et c'était pareil pour le cas du Président Fakonde. Vous les panafricanistes, cherchez à connaître la Guinée, à bien comprendre la genèse des problèmes chez nous. Le Président Fakonde, si vous voyez que les Occidentaux, où on parle des de, de, de, de, de militaires américains, qui qu dit qu'ils ont soutenu Mamadi Doumbouya, cherchez à comprendre la raison, c'est quoi C'est le projet Simandou. Ça aussi, c'est le projet Simandou aussi. Mais, moi je vous ai dit, Mamadou Doumbouya, le fait d'être narco, ça c'est connu. Ça c'est d'autres raisons du coup d'État. Parce qu'ils se sont dit que si la Chine a la même mise sur la richesse de Simandou, ils vont augmenter leur capacité nucléaire ou autre pour être encore plus puissante que maintenant. Voici des raisons. Ils n'ont pas aimé chez le président Alpha Condé. Que Simandou, on ne devait pas donner aux Chinois. Qu'il ne devait pas donner aux Chinois. Mais quand vous venez vous flanquer, des fois vous vous contredisez. Qu'aujourd'hui, hein, encore tel, ils sont contre Mamadou Doumbouya. Vous mélangez tout. Lorsque le président Fakonde disait devant euh, ses amis à Abidjan que coupons le cordon umbilical avec la France. Ou vous les panafricanistes là, vous étiez où Vous étiez où Des gens comme les Kébi Seba là. Moi je n'ai pas vu un escroc comme Kébi Seba. Tantôt, vous dire que vous êtes panafricaniste vous ne voulez pas de la France, mais vous faites appel à la Russie. Vous avez changé de maître, sinon rien d'autre. C'est question d'intérêt. Peut-être que la France ne vous donne pas trop. Maintenant, vous voulez la Russie pour vous en donner. Où est votre rôle Où est l'émancipation de l'Afrique Où est le changement L'éducation, où est le changement Vous faites appel à la, à la Russie, mais c'est le français que vous parlez. Quel changement Vous êtes en train d'embrouiller le peuple africain, panafricaniste, panafricaniste. Les vrais, ce n'était pas comme ça. Les Thomas Sankara, c'était de créer de l'emploi. Voilà. Tout faire créer des génies. Inventer nous-mêmes. Mais si vous vous flanquez en train de dire panafricanisme, panafricanisme, en train de tout mélanger, insulter les gens, vous ne savez même pas la genèse des problèmes. Si vous voyez que tous ces gens-là, le président Fakonde a fait dos aux Européens et aller vers les pays d'Asie. Et c'est ce qui les a fait mal. Le projet Simandou aujourd'hui, pour ne pas que les Chinois exploitent ça. Donc c'est ça la vérité. Votre Mamadi Dumbuya, le voici aujourd'hui. Le bandit a créé un emploi. Le bandit est venu, il a apporté quel changement Vous-même, vous êtes dessus de lui aujourd'hui. Aucun, okay? tous ces gens, là personne ne parle de lui aujourd'hui. Vous avez cru que Mamadi Dumbuya, c'était le mal là, c'était contre le président Fakonde. C'est un contre son peuple, parce que c'est un narco. Donc, euh, arrêtez un peu à un moment donné vos conneries. Cherchez à connaître l'histoire des pays avant de vous flanquer pour raconter des, des bêtises sur la Guinée. Tous ceux qui ont soutenu Mamadi Doumbouya au début là, ils sont où aujourd'hui? Quand tu parles avec d'autres, eh Kako que eux ils sont en train de chercher à manger, que sinon tout le monde est découragé. Mamadi Doumbouya peut apporter quoi ce vous rien-là Hein Ce bandit-là peut apporter quoi à la Guinée il peut apporter quoi à la Guinée? Attester fausse, les dames. Fouille. Donc la famille, je vais pas trop durer. Je vais m'arrêter ici. On va pas durer les directs comme je vous l'ai dit. la aide la Guinée. Et le jeune qui est mort, Amadou, il a été torturé par les gens, comme je vous l'ai dit. Le CNRP. Leur présence à l'intérieur c'était d'interroger les militaires Voici, voir comment est-ce que le président Fakonde a infiltré l'armée à l'intérieur du pays Voilà c'est un peu cela, rien d'autre L'histoire de Alia c'était du fake Voilà Et l'affaire de Sadiba aussi je vous ai dit moi ça ne me regarde pas Ça ne me regarde pas, je ne cherche même pas à savoir Et tout ce qu'ils sont en train de subir Et à commencer par Namori d'abord Namouré qui les a aidés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alia qui les a aidés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Petit Diane si les, les autres militaires n'ont pas compris cela, ils peuvent s'asseoir, aller à l'ici, si, à l'dalma Mamadou Doumbouya, ma Moi, je vous avais dit dès le premier jour, quelqu'un qui n'a pas laissé son père, quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur, la même personne pour te faire du mal, là. il ne réfléchit même pas. Il a dit qu'il va faire le sale boulot. Mamadou, ma côté. Mamadou cherche comment rester. Aujourd'hui, pour qu'il soit intouchable, il faut qu'il se maintienne. C'est ça le souci des mamadis. C'est ça que vous n'avez pas compris. Voilà. Le seul souci des mamadis, c'est comment se maintenir au pouvoir. Et je vous ai expliqué dès le départ. Continuez à rêver. Vous ne connaissez pas jusqu'à présent. Actuellement, ils sont paniqués. Partout aujourd'hui, ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Ils ne savent même plus quoi faire. Vous savez, un pouvoir, quand il n'y a plus de confiance, c'est fini. Tout pouvoir, quand il n'y a pas de confiance au Moins tu as 50%, 60% de confiance du peuple, ça va. Tu peux bien rester. Mais dit, aujourd'hui, vous avez vu quand il y a eu le coup d'État Quels sont ceux qui ont applaudi C'était l'opposition en général UFDG, ANAD, UFR, ainsi de suite, FNDC. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, le CNRD. Attendez, je vais bloquer ce maudit de Diogo là. Attendez. Moi, je vous ai dit. Personne ne vous invite sur cette page et je n'ai pas de sentiment. Même quand vous vous rentrez dans mon inbox pour me supplier, Damaro, s'il te plaît, il faut me débloquer. Wallah, je ne vous débloque pas. Moi, je vous ai dit, moi je ne cherche pas de vue. Mes pages, je m'en fous. Modétiser ou pas, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Mais vous voyez mes vidéos partout. C'est pour vous dire c'est vous qui allez vous fatiguer. Moi, il suffit que je parle seulement. Les gens vont poster. Voilà. Donc ça vous avez vous avez tout fait, même ma propre page. Vous avez payé des gens, des bonnes personnes. Tous ceux qui parlent, les Benitole, les Silla, les pages des activités, même Tola. Tola pouvait faire 7 à 8 000 personnes. Mais ils ont tout fait pour réduire tout ça. Mais ça ne tient pas. Donc, quand vous venez ici, moi, je vous bloque. Parce que moi, tout ce que je veux là, c'est qui m'aiment là, qui mettent les cœurs, qui partagent mes likes là, qui ne, qui ne mettent pas ces, les conneries là. Nous, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Donc, euh, euh, Soumaïla Nambassa, merci à vous. Merci, merci à... David David Palmer, merci à vous. Merci à Sona Kamara. Merci à ma tante Soussi Lambassi. Tante Maïm merci à vous. Merci à Ibrahima Doumbouya. Abaka Diallo, merci à vous. Mamadi Mk Traoré, merci. Ousmane Boun, merci à vous. C'est pourquoi je vous dis de mettre les cœurs souvent. Bala Kanté. La, eh, mon grand Lobilo, Salmafo, Sona Kamara, merci, Bakary Keita, merci à vous, Seydouba Bagasuma, merci à vous, merci Salou Kamara, Ali Bangoura, merci à vous, merci à mon frère Koivogi depuis la France, Lansana Girassi, merci à vous, Bouaka, eh, merci à vous, merci à toutes les bonnes personnes. Eh, nos prières, nos vœux ont été exaucés. Eh, Actuellement, les bandits, panique totale, des bons arrières qui viennent prendre ils prennent le pouvoir, comme l'union Allons-y, les Guinéens aujourd'hui, la majorité, aujourd'hui on ne parle même pas d'élection, UFD, je crois quoi. C'est question d'intérêt national qu'on nous devons d'abord défendre. Donc, euh, la fin du film, c'est déjà presque arrivé. Voilà.